Un petit circuit pour travailler l'explosivité des jambes l'objectif c'est de développer la puissance de frappe donc objectif, développer la vitesse et la force donc pour ça on va faire trois exos premier exo un exo de pliométrie avec un élastique bleu on va faire des fentes ok donc je passe sur une épaule j'ai un pied D'accord je passe sous le pied je suis ici d'accord, position fente et je fais des fentes sauter. D'accord J'essaye d'aller le plus haut possible et de passer le moins de temps possible au sol. Donc boum et je rebondis. Tac, je rebondis. D'accord Ça, on en fait 8. Okay. Une fois qu'on a fait ces 8 là, donc là j'avais la jambe gauche devant. Okay. Donc je passe ici sur les élastiques bleus. Comme j'ai tapé, enfin comme j'ai sauté avec la jambe gauche, c'est celle qui a travaillé. Là, je vais faire un exercice en résistance. Je vais faire coup pied, pied circulaire avec la jambe gauche. La même jambe travaille. Boum. Je pense bien tendre la jambe. Ok, je soigne mon retour de frappe. Une fois que c'est bon, bien Yannis, s'il te plaît. Donc 8 aussi. Une fois que c'est bon, je suis avec mon partenaire et boum, je vais le chercher. D'accord? On y va doucement, on n'a pas les protections, c'est juste pour faire le transfert, d'accord Boum D'accord C'est bon C'est bon. Super Allez, on est parti